c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas la rater. Si jamais vous voulez un autre lien, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, pas d'excuses les amis pour ne pas nous rejoindre sur le Discord. On est bientôt 4000, ça fait bien plaisir les amis, commençons tout de suite. Alors, in-game, on n'a aucune info. Pour le moment, Kevin ne nous a rien envoyé de traduit. On n'a qu'une version anglaise. On a eu une communication sur le Facebook, et sur le Discord et le Twitter aussi pour nous dire... On allait avoir une nouvelle mise à jour, la 1.066. Et si vous le voulez la retrouver, il faut cliquer sur « Rock » et aller sur le site directement de Lilith, sur leur forum, où ils mettent toutes les infos. Regardez, donc c'est en anglais. On va évidemment la traduire et vous allez voir, ça va faire très mal. Donc, on est sur une nouvelle mise à jour, hein, l'update 1.066. Gunning for the top, donc c'est une nouvelle mise à jour, on est en cours, comme il le précise hein, sur le Facebook officiel, actuellement on est sur la 1.065 dîner de réunion, et on arrive sur la 1.066 visée le sommet Gunning the top. Elle sera chez nous le 16 février à 6h UTC, soit 7h heure française, le 16 février c'est dans une semaine, c'est jeudi, de la semaine prochaine. Normalement, entre temps, on devrait également avoir les events de la Saint-Valentin. On les a tous les ans, il n'y a pas de raison qu'on ne les ait pas. Alors, regardez ce qu'apporte cette nouvelle mise à jour et vous allez voir, encore une fois, Lilith a décidé de largement avantager les baleines puisque... Comme vous l'avez peut-être remarqué, nos amis les baleines sont tristes. Avec le nouveau système d'armement, ils ne peuvent pas claquer des gemmes en masse. Ils peuvent juste acheter quelques petits bundles, mais ils ne peuvent pas avec des gemmes essayer d'avoir les meilleurs items. Et malheureusement pour eux, des free players peuvent, avec de la chance, avoir des meilleurs items. que. C'est peut-être le seul moyen ou le seul moment dans le jeu où des free players peuvent avoir avec de la chance mieux que les méga baleines. Regardons... Donc, les premières informations qui nous sont directement données par Lilith. Hein. Donc, on n'est pas sur du leak. On est donc, il y a un nouvel, le point 1, un nouvel event qui va arriver, qui va pas permettre une compétition. Donc inter-alliance, alors qu'est-ce que c'est pour une compétition inter-alliance C'est assez flou, on n'a pas beaucoup d'informations à ce stade-là. Ils nous disent juste que ça va être une nouvelle façon d'affronter d'autres alliances. Il va avoir des quêtes à terminer avec notre alliance. Et comme d'habitude, hein, Lilith s'enflamme des tonnes, rappelez-vous, hein, les colossales tas de gemmes qui est colossaux, tas de gemmes qu'il nous donnait, hein. nous permettent d'affronter donc des alliances, terminent des quêtes avec notre alliance pour obtenir des tonnes de récompenses en jeu. L'événement est récurrent et il suffira de consulter euh, le calendrier in-game. Donc ils nous disent un peu plus, hein. on peut gagner, donc on peut signer cet événement, on peut s'inscrire à cet événement avec notre alliance. Il est seulement ouvert, donc accessible plutôt qu'ouvert. Il est seulement accessible aux alliances qui sont en saison de conquête. On va pouvoir gagner des points avec notre alliance pendant les events, hein, en complétant des quêtes, en accomplissant des quêtes. On augmente le total de points de notre alliance qui augmentera le classement de notre alliance. Bon, il y a besoin fait pour s'en douter. Le point 3, cet event est divisé en 5 ligues. Rappelez-vous, Osiris, c'est que 4, maintenant on a 5, c'est normal, il y a les royaumes en 3000 qui sont très récents. Le premier tech, le the first time, that, alors le, le première partie hein, de cet event hein, sera pour les alliances, alors c'est un peu coupé, qui seront placés en ligue. Bronze, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire par défaut, hein, toutes les alliances seront euh, dans la même ligne, seront classées euh, dans la même ligne randomly. Ah non, ok. Toutes les alliances qui seront dans la même ligue seront euh, affectées à des groupes de manière aléatoire. Basé sur notre rang, on pourrait être promu et changer de ligue. Un peu à la Champions League comme en, en foot. Hein. Donc, euh, et à la fin de la promotion de la ligue, on peut être soit maintenu dans notre ligue, soit promu dans une ligue supplémentaire, soit descendu dans une ligue inférieure. Plus on est dans une ligue élevée, plus les récompenses sont grandes. Donc en gros... On va être dans 5 ligues différentes, et sur ces 5 ligues, à mon avis, il va y avoir 3 sous-ligues. C'est ce que j'en comprends, hein. parce que s'il y a 5 ligues et qu'on est placé... Ah non, sinon il y a 5 ligues, et euh, chaque ligue a un niveau, donc il y a, va y avoir 5 catégories. Donc on commence par le bronze, parce que j'aurais dit bronze, argent et or, mais il va y avoir d'autres choses. Alors bronze, argent, or, et sûrement d'autres catégories, au total il y en a 5 quand vous êtes éclaté. Donc ça n'a rien à voir avec le fait d'être 3000, d'être un royaume jeune... jeune. Ou un royaume ancien quand vous êtes dans la plus basse des ligues hein, vous êtes en bronze et puis si vous montez vous arrivez en première ligne, autant vous dire que en première ligue à mon avis il y aura énormément de royaumes impériums ça va être quelque chose à vérifier donc déjà, ce système-là, on peut se dire qu'avec les alliances, une alliance comme les One V ou les 60 GT, hein, qui sont des royaumes avec des alliances très fortes, mais une population moins grande, vont tout de même nous faire très très mal. Pour l'instant, rien qui dit que ça va être trusté que par les gros payeurs en CB, hein. on verra bien la suite. Mais... C'est la deuxième partie de ce patch hein, qui vraiment va affecter beaucoup plus de facilité hein, aux baleines à présent pour se mettre bien et nous éclater et donc au final hein, avoir un meilleur classement de ligue. Regardez ce qu'ils nous disent sur le nouveau système de formation et les optimisations ajoutées. Le travel, le chemin, ce qu'on qu fait tous hein, pour récupérer des rewards, hein, déployer et l'autre partie hein, qui est voyager. Donc là, c'est pour voyager. Ils viennent d'ajouter la possibilité, ils vont ajouter la possibilité de voyager. Avec des gemmes, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Jusqu'à présent, une fois que vous étiez arrivé au bout de vos chances de voyage, donc vous, aviez, euh, vous étiez niveau 25 avec votre bâtiment et que vous arriviez au bout, eh bien, c'était fini, vous ne pouviez plus voyager. C'était euh, la loose et vous deviez attendre, comme tout le monde, que vous ayez une méga CB ou que vous soyez un free player. C'était exactement pareil. Et là, c'était très bien. Eh bien, Lilith s'est dit « Tiens !» Pourquoi on n'ajouterait pas la possibilité, pour ceux qui ont trop d'argent, de voyager avec l'utilisation de gemmes Donc pour 200 gemmes, on pourra voyager. Donc on ne sait pas combien de fois, ça va être limité. Hein. Une fois qu'on a usé toutes nos chances de voyage hein, avec les points d'action, on pourra dépenser des gemmes, 200 gemmes hein, à chaque fois, euh, pour, voyager, pour faire des voyages supplémentaires. Alors... Est-ce que ça va être limité ou pas en nombre C'est la question hein, qu'on se pose pour le moment, on ne le sait pas. Alors peut-être ils vont le limiter à 5 voyages, à 10 voyages, peut-être ça sera un nombre de voyages par semaine. Mais en attendant, c'est une nouvelle fois un avantage donné à ceux qui ont forcément... Beaucoup trop d'argent et donc beaucoup trop de gemmes. Alors je vous dis ça, vous voyez que j'ai 321 000 gemmes, mais dites-vous bien que c'est un stock que j'ai depuis très longtemps. C'est pour ça qu'il est aussi haut et croyez-moi, je ne vais pas le claquer dans un travel avec des gemmes parce que c'est trop relou à avoir des gemmes. Deuxième point, ils ajoutent un nouveau Windfall. Hein. Donc, chaque fois que un voyage... On a, ah, donc, pour chaque voyage, on aura une chance euh, d'avoir de, de la chance. Euh, plus on aura plus on aura de chance, plus... Alors, alors j'ai du mal à comprendre ce que ça veut dire ça. C'est assez flou. N'hésitez pas à me le mettre. Hein. On, a, on aura une chance de gagner... À chaque voyage, on aura une chance de gagner de la chance. Donc euh, c'est un petit peu bizarre euh, comme, euh, comme traduction ou euh, comme tournure, c'est peut-être mal traduit de l'anglais, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous y comprenez, vous, euh, dans les commentaires. Donc plus on aura de chance, plus on aura la chance, ça se répète, hein, plus on aura gagné d'items, dix chances avec un L majuscule, hein, plus on aura la possibilité ou la chance de rencontrer un winfall euh, durant notre, euh, notre trajet. Il y a une limite de chance. D'accord. On a une limite de chance maximum par jour. Et la litem chance est reset tous les jours. Alors là, comment ça va fonctionner? J'en ai strictement aucune idée, mais on va avoir la possibilité d'améliorer les items qu'on va gagner. Donc, dites-vous bien que ceux qui vont claquer 200 gemmes, là, le nouveau système, il est clair. Le problème, c'était que les baleines, avec leur CB infini, devaient se plaindre de ne pas réussir à avoir, même en dépensant, en achetant tous les packs, à avoir les meilleurs items euh, en termes d'attirail. Du coup, Lilith a créé un double système qui est parfait. Et On va voir la suite, il y a peut-être un triple système. D'un côté, ils peuvent claquer 200 gemmes à chaque fois pour augmenter le nombre de voyages qu'ils vont faire par jour. Et de l'autre, à chaque voyage, ils vont pouvoir gagner de la chance et améliorer la possibilité pour eux d'avoir des items de ouf en attirail. Magnifique Dernier point sur les voyages, ils ont amélioré la description des règles et des commandants, euh, des commandants recommandés. Bon, paraît pas grand intérêt sur celle-là, sauf... Sauf si ça nous dit exactement quel est l'avantage d'avoir un recommandant recommandé ou pas. Ça nous permettra d'optimiser celui qu'on choisit. Pour les armements, parce que là on était juste sur le voyage et les formations. Ils ont optimisé les icônes d'armement. Bon là on s'en fout en fait, c'est juste du graphisme. Ils ont optimisé également l'apparence dans l'inventaire. Ils ont ajouté des effets sur les icônes d'armement ok, optimiser le fait qu'on puisse les lock, on peut les lock maintenant dans notre inventaire, optimiser le système de recycling hein, de, pour recycler les armements maintenant pour recycler un armement ça demande une authentification une authentification Ouh, avec un second euh, mot de passe hein, et ils ont optimisé les inscriptions, ils ont ajouté plus de détails hein, sur les règles des inscriptions. Bon, ok. Rien d'intéressant là-dessus. Ils disent qu'on peut leur faire un retour et tous les gouverneurs qui leur feront un retour auront un magnifique cadeau. Alors pourquoi je vous disais donc que c'était vraiment une mise à jour qui est faite pour les baleines Franchement, le nouvel event d'Alliance, c'est énorme, il n'y a pas de souci, hein. c'est de la balle. Mais est-ce que, encore une fois, les quêtes, comment vont être faites les quêtes Est-ce que ça ne va pas être des quêtes qui vont permettre d'avoir des points et promouvoir mettre en avant ceux qui sont encore une fois hein, le plus haut niveau le plus euh, les plus forts avec les plus les plus gros items plutôt que des events qui peuvent être un petit peu stratégiques parce que sinon si ils ne mettent pas une difficulté de ouf c'est simple on va avoir énormément d'alliances qui vont avoir le même score puisqu'ils vont réussir tous les events au maximum donc est-ce qu'on aura la prime à l'activité ou la prime au, à la CB puisqu'il y a des alliances qui n'ont pas forcément de méga baleines mais qui sont très actives et donc qui pourront faire beaucoup de fois les quêtes et les events et il y a d'autres alliances qui ont énormément de baleines mais qui sont moins actives mais qui sont plus puissants parce que des meilleurs commandants, des meilleurs items et de, du meilleur armement donc on va voir où Lilith a mis la frontière, à mon avis, encore une fois, elle a plus mis la frontière du côté de la carte bleue, c'est logique, hein ils veulent faire du chiffre. Donc mise à jour au nouvel event qui à mon avis, en plus ça va encore donner des récompenses de ouf à ceux qui n'en ont pas besoin. Et le deuxième point, donc la formation du système, plutôt l'optimisation du système de formation avec ce double ajout, les gemmes, pour 200 gemmes claquées par jour, combien de tours on va pouvoir faire Eh bien, une nouvelle fois, on va pouvoir faire plus de voyages, donc plus de chances d'avoir les meilleurs. Et de l'autre côté, hein, le nouvel item de chance avec un L majuscule qu'on pourra obtenir, plus elle sera élevée, plus on aura la possibilité d'avoir un new windfall. Alors encore une fois, je ne vois pas euh, ce, qui le, ce qui se cache derrière le windfall, mais on verra bien si vous avez une idée ou si vous savez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Parce que là pour le coup, excepté le fait que plus on va avoir d'items de chance, plus on a la possibilité de l'avoir, c'est assez flou sur ce que ça va être euh, cet item. Sûrement euh, un, un nouvel attirail ou un, un armement plutôt, euh, qui est non un, un attirail, non un armement, un armement c'est la même chose de toute façon. Hein. L'un est anglais, l'autre est français, Tu m'embrouilles tout seul. Donc un attirail d'une meilleure qualité, peut-être légendaire, c'est ce qu'ils entendent par Windfall. On verra bien. On continue, les amis, avec les KVK, puisque ce week-end, on va avoir des ouvertures de ouf. Alors déjà, moi, mon KVK, hein, vous le savez pour le moment... Ça avance tranquillement, il reste 47 jours, 16h30 et 21 secondes, donc dites-vous bien, on est encore qu'au tout début, on a évidemment à peine les, euh, les forteresses croisées qui sont là, d'ailleurs regardez la nôtre, elle est, elle est ici, elle est cachée au milieu, elle est où notre forteresse croisée elle doit, être, euh, elle doit être quelque part dans le tas, elle est où notre... elle est là, voilà, elle n'apparaissait pas, on va bientôt pouvoir la prendre, normalement, si je dis pas de bêtises, c'est ben voilà, c'est dans 7h20, c'est aujourd'hui qu'on vous verra cette vidéo, on l'aura déjà prise, et on l'aura euh, déjà bien avancée, et je vous montrerai hein, lundi la progression, si tout le monde a déjà fini en 3 jours la forteresse croisée, de l'autre côté, donc rien de particulier hein, sur mon KVK durant le week-end, mais là, où va se passer l'action ce week-end C'est très clairement sur le KVK du 1960, les amis, avec le 10,93. Le lourd arrive enfin. On n'a plus que 5 royaumes. Imperium, le très très lourd arrive enfin, 16 jours, 7h30 minutes et 45 secondes. Quand je vous dis le très très lourd, hein, je ne vous mens pas de toute façon. Ce KvK, c'est déjà un KvK de dingue, une dinguerie. Et donc, regardez, donc on arrive tranquillement sur ce KvK. Je vous le rappelle, les portes de niveau 4 ont déjà ouvert. On va avoir du fight de ouf. On a les trois royaumes du Nord contre les. Euh, avec un euh, qui est avec celui-là. Là, les trois royaumes du nord plus celui-là contre les 4 du sud plus celui-là et regardez hein, toujours le Rise of Fortress, le 42 et le 86 hein. tiennent bien, ils ont bien réussi à bloquer la porte et qu'est-ce qui va se passer ce week-end Eh bien... Ce week-end, les amis, regardez, on va regarder cette zone-là, ça doit brûler ou ça tient toujours Les mecs ne lâchent pas l'affaire et euh, les, euh, les royaumes n'arrivent pas à détruire, hein, les PX-34 et les SS-34 n'arrivent pas à détruire ces forteresses, maintenant c'est mort, ça va rester ainsi très probablement, ils n'ont bloqué qu'une porte sur le côté, Eh bien les portes de niveau 5 vont ouvrir ce week-end, les amis, hein. ils ouvriront demain, l'heure exacte, hein, je ne l'ai pas en tête. Mais si vous l'avez, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire parce que ça va être du très très lourd. Il va falloir vraiment être présent dès demain sur ce KVK. Laissez tomber, ça va brûler. Et pourquoi ça va brûler Et bien tout simplement, car comme je vous l'ai dit, comme les royaumes 42 et 86 ont réussi à garder cette porte niveau 5, et eh bien le 10-93, hein, lui pourrait, pourrait utiliser ce passage, venir, alors est-ce qu'ils vont le faire ou pas, j'en ai strictement aucune idée, ils n'ont pas l'air en tout cas d'avoir posé de forteresse. pourtant euh, ils auraient pu, ah ils n'ont pas l'air, regardez, je regarde ce côté là, ils n'ont pas l'air de s'être positionnés, après... Ils ont encore le temps de le faire à la dernière minute. Le 10-93 fait souvent ça parce que le 10-93 qui est là, il pourrait tout simplement poser une forteresse là et directement aller ici pour soutenir le serveur 42 et 86. Moi, je pense que c'est ce qu'ils auraient intérêt à faire. De l'autre côté, il pourrait pas sortir et aller aider le 1960, puisqu'il pourrait passer là en passe-ruyane. Il pourrait passer une deuxième porte de niveau 5 là, mais il ne pourrait pas là, pardon, il ne pourrait pas après passer là. Donc, ça ne servirait pas à grand chose de l'autre côté on va avoir enfin une confrontation entre les 60 gt au sud en Chiki. c'est là que va être le gros hein. on va avoir un combat des 60 gt face au 1365 évidemment qui est sorti au sud qui s'est positionné et là ça va faille de ouf et regardez les gst et les bln se sont déjà positionnés juste là bah, pourquoi parce qu'ils vont faire un passe muraille et gagner encore quelques flags pour arriver Très rapidement, sur cette porte-là, ce week-end, ça va être énorme, les amis. Évidemment, je vous ferai des records, des rushs hein, et on en parlera dès lundi. À mon avis, ça va être loin d'être stabilisé lundi, sauf si le 365 écrase le 960 ou l'inverse. Mais à mon avis, à ce stade-là, en trois jours, ça sera loin d'être plié. C'est là qu'il faut être ce week-end, les amis. Et à mon avis, on va même galérer parce que tout le monde va vouloir se connecter. Et on aura le message qui dit qu'il y a trop de personnes qui souhaitent visionner cette zone. Et ce qui avait cas sera inaccessible. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu.